Salut les amis, il est 2h30 du matin, vous vous rendez compte oh, Ne dites pas à ma maman, parce que si elle apprend que je rentre à 2h30 du matin, oh, ça va être ma fête. Hein oh non, on a passé la soirée chez des amis, c'était vraiment très sympa. Et euh, je voulais partager avec vous justement l'importance de passer du temps aussi avec nos amis. Euh, et euh, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas, euh, qu pas pu se voir, passer du temps ensemble, donc on a pu parler des choses qui nous sont arrivées, on a parlé de nos vacances à Miami que vous avez vu, on a parlé d'eux, de leur évolution, et puis euh, euh, notre ami E nous a présenté son nouveau petit ami, et ça, ça faisait vraiment plaisir parce qu'il était vraiment adorable, Tiffen clin d'œil pour toi, super, vraiment génial, voilà, euh, ça fait partie également du bonheur de la vie, c'est d'avoir des amis, de passer du temps avec eux, de leur raconter du temps, de voir qu'on s'aime, qu'on s'apprécie, et euh, voilà, faites-en de même, ne négligez pas vos amis, passez du temps avec eux, une fois de temps en temps, une fois aussi souvent que vous voulez, comme vous le voulez, c'est vous qui décidez, mais passez du temps avec des gens que vous, des gens que vous aimez, parce que ça fait vraiment du bien, et voilà, on était tellement bien qu'on n'a pas vu leur passer. et là du coup... Je sors les chiens. Voilà, les amis, euh, passez du temps avec des gens que vous aimez. Nourrissez-vous de tout ce qui fait du bien, de tout ce qui est, qui est agréable et de toutes ces bonnes nouvelles. Du coup, je suis en contre-jour. Mais c'est pas grave. Il n'y a vraiment pas un chat. 2h30 du matin. Oh. C'est la première fois que je vous fais une vidéo aussi tard, quand même. Allez, je vous dis, les amis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao, ciao.